Bonjour à toutes et à tous. Au nom du CETIP et de ses équipes, je suis très heureuse de vous présenter mes vœux pour l'année 2023. Après une année 2022 particulièrement riche sur le plan des sujets à traiter, nous voilà en 2023 avec de nouveaux défis à relever. Je suis plus que jamais convaincue que la société a besoin de nous. Dans le monde incertain dans lequel nous vivons, avec un choc inflationniste brutal qu'aucun économiste n'avait prévu et un environnement macroéconomique chahuté, une bonne protection sociale est indispensable. J'en suis convaincue. Je crois que les sujets que nous portons inlassablement, la santé, la prévoyance et plus nouvellement la prévention, n'ont jamais été aussi importants pour le plus grand nombre. Et nous devons continuer à éclairer ces sujets pour qu'ils soient mieux entendus, mieux compris. À l'aube de cette nouvelle année, j'ai donc à cœur de faire du CETIP un lieu d'échange et de partage, mais aussi un lieu de travail sur ces matières, certes parfois techniques et difficiles, mais toujours au bénéfice du collectif que vous représentez. Alors, pour 2023, je nous souhaite à tous une année de poursuite du mouvement, de travail, mais surtout de dialogue. Vous êtes les bienvenus dans ces nouveaux locaux. Vous les découvrirez à l'image de ce que nous voulons être, chaleureux et moderne, studieux et ouvert. Et ça tombe bien, nous avons de nombreux sujets à traiter tous ensemble. Je vous souhaite une excellente année et je vous dis à très vite.